je suis Christopher Potter, je suis le président fondateur de CEO Vision. On est une société française donc, qui avons développé un produit qui s'appelle GoFast, une plateforme GoFast, dont le but est d'avoir euh, une alternative, on va dire, aux GAFAM dans le domaine de la JET, du collaboratif, des workflows et de la signature. Voilà, on est une entreprise basée en France avec une équipe d'une vingtaine de personnes et on, la particularité c'est qu'on a pris les meilleurs composants open source du marché, on les a intégrés les uns aux autres et par-dessus on a fait une interface utilisateur intuitive pour que cette plateforme puisse être utilisée par tous et on a de belles références, notamment dans le secteur public puisqu'on fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires dans le secteur public, le secteur de l'éducation démarrant, mais quand même avec de belles références. Alors euh... Bonjour, je suis Olga Dernovaya, donc je suis en charge de la gestion de projet autour de l'association collaborative GoFast. Et on est très heureux en fait d'être aux parce parce il y a une vraie, euh, une vraie envie au niveau de l'éducation supérieure de trouver des alternatives souveraines euh, aux GAFAM notamment, donc euh, du travail collaboratif, de la gestion documentaire, mais made in France. Et on a euh, un, vraiment, un, on sent un très fort intérêt euh, de la part de l'éducation, de la recherche. Voilà, donc c'est la deuxième fois qu'on est présent. On a commencé l'année dernière pour les 40 ans d'Uxia et on reviendra volontiers les prochaines années. Et merci également aux organisateurs pour tout ce travail, de faire venir autant de, de décideurs, de chefs de projet, de l'éducation supérieure. C'est super.